Autour de moi, pas... Ok, les gars, il y a encore deux sponsors en attente. Je fais tourner, les amis. Le, de... le casque à... commence de... à partager comme il faut. Ouais, c'est ah ah ouf. Ouais. Quand le mec, c'est trop dur de lui tirer dessus, il est dans un avion. J'arrive à shooter. Bonjour à tous, c'est le centre, j'espère que vous allez bien les amis et la famille, en tout cas ma soeur Mikael comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons faire un événement qui est beaucoup important pour cette chaîne YouTube, Fortnite, le jeu qui est public dans le monde. sait que les, euh, les américains l'ont pu créer, je pense, la, la date de sortie initiale, c'est en 2017, comme vous pouvez le constater. Et euh, je vais vous expliquer un déroulement. Vous pouvez voir sur YouTube, vous tapez tout simplement Fortnite. Comme ça, Fortnite... Puis d'un coup, vous trouvez des milliards et des milliards et des milliards de vidéos. Des milliards, regardez, quand je vous montre, Il y a même pas de minutes, je vous les montrais. Il y a des milliards et des milliards. Jusqu'à la fin je sais même pas s'il y a une dernière barre. Mais bref, les gars. Des milliards, des milliards, des milliards, des milliards et ainsi de suite. Mais bref, les gars. Pour vous dire, c'est quoi Fortnite Fortnite, ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de bataille. Comme tu pourrais faire, euh, comment dire, un combat... Euh, avec 100 joueurs si tu veux Ou faire mode classique Mais bref as beaucoup de, euh, Tu prends beaucoup d'armes T'as le choix T'as des épiques Mais il faut tuer Et prends toutes ces armes Qu'il a collectées Et tout ce qu'il a Voilà Tout ce qu'il a pris Donc comme vous pouvez voir Et on va prendre Un, un live Une vidéo Fortnite On va prendre euh, Michael Payette On va voir son live Comme vous pouvez voir Voilà Il... Fait bouger ses armes et on peut on peut même construire sans se trouver un abri. Tu te construis un abri avec des bois, avec tout ce qui est possible, tout ce que tu as collecté. Tu peux te protéger toi-même, mais si t'as rien du tout, comment tu fais pour protéger? Mais bref, les gars, c'est un petit show, une petite chose pour vous dire ça. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. si vous allez rater l'événement des jeux qui sont importants, mais bref. Fortnite, peut-être je vais faire des vidéos de Fortnite Mais soyez actifs Avec le, la petite cloche La petite cloche elle vous reste en vie Et comme ça vous pouvez savoir les, les prochaines vidéos Les prochains événements Mais bref les gars je vous dis Continuez notre aventure avec nous Partagez ces vidéos vous pouvez nous suivre dans les réseaux sociaux De nous rejoindre dans la production centre Au revoir à tous